Faut que je vous raconte une petite histoire en fait qui se passe actuellement en fait dans mon appartement euh, C'est assez simple en fait Il m'arrive un truc euh, Et c'est bien que j'en parle maintenant parce que ça, ça dure depuis une petite semaine euh, Je ne sais pas si c'est le fruit de mon imagination un peu fertile ou n'importe quoi euh, Ou plein d'autres raisons, je ne sais pas trop Voilà gros grosso modo Je vais vous raconter une petite histoire tout simplement j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'il y a des gens chez moi la nuit et le délire c'est que je me vois parler à quelqu'un, à des personnes. Alors je ne dirais pas que ce sont des esprits, que ce sont des vrais gens non plus, je n'en ai aucune idée mais euh, j'ai des, euh, je sais très bien ce qui se passe et euh, j'en ai conscience. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Et euh, voilà, je trouve ça rigolo de vous en parler parce que en, dans normalement ça m'aurait fait peur en fait, euh, toutes ces histoires, etc. Mais en l'occurrence, euh, j'en suis un acteur ou j'en suis euh, le témoin, je ne sais pas trop. Mais grosso merdo, on revient du, euh, du Zion et il se passe une nuit, euh, on est en pleine canicule, il fait très très très très chaud. Dans mon appartement, il n'y a aucun air qui passe, c'est vraiment l'horreur euh, totale. Et du coup, un soir, euh, je vais dormir vers 3-4 heures du matin, un délire comme ça, après un stream ou après un je ne sais pas trop quoi. Et je vais dormir. Et là, euh, il fait gavé chaud, vraiment trop trop chaud. Euh, je me mets à Walp. Et je m'endors. Et là, en pleine nuit, vers, euh, on va dire, 6h, 7h du matin, je, il fait jour dehors, euh, enfin, il y a le début du soleil qui commence à taper, etc., donc le, la chaleur, elle augmente. C'est un peu, les, les nuits qu'on a très, tous très très mal passées, en fait, ces derniers temps où on avait du mal à dormir, tu transpires de partout, etc. Et du coup, je me réveille en ayant la sensation qu'il y a quelqu'un dans mon appartement et en l'occurrence, j'ai en mémoire que euh, il y aurait deux personnes dans mon appartement et ce, ces deux personnes, en fait, et dont une, en fait... Dans toutes, les, euh, dans toutes les soirées que je vais vous raconter pour moi, il y a deux personnes mais euh, j'ai le sentiment de parler qu'à une personne voilà. tout ça en étant pseudo-réveillé et en fait, il y a une des personnes qui rigole et qui fait, euh, euh, j'ai la sensation qu'elle me dit mais qu'est-ce que tu fais là comme ça euh, ah ah ah, ah toi etc et machinalement, je remets mon caleçon euh, et je me vois le mettre et euh, pour mettre un caleçon il faut quand même bouger et être un petit peu vivant quoi et du coup euh, je me vois mettre le caleçon et je me rendors tranquillement en disant euh, limite avec un sentiment de, de honte euh, voilà de, de, de genre euh, des gens m'ont vu euh, à Walp etc donc voilà je me réveille le matin et là je me dis putain il s'est passé un truc cette nuit c'est chelou euh, putain j'ai mon caleçon je me vois bien l'enlever là, là maintenant je l'ai re sur moi c'est bon tant mieux comme ça euh, la journée redémarre tranquille j'ai pas besoin de le chercher et, euh, et là tout d'un coup je me réalise qu'en fait j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelqu'un qui était dans ma chambre, des personnes qui étaient dans ma chambre, comme si je me retrouvais, euh, que j'étais euh, chez quelqu'un d'autre en fait, euh, durant la nuit. J'étais pas chez moi en fait. C'est ce sentiment qui était un peu chelou, mais pas non plus un sentiment de panique. C'est-à-dire que je n'étais pas angoissé, j'étais pas paniqué. C'était, euh, c'était très très étrange. Bon, on passe la, la journée, etc. Tout va bien, très très très bien. Euh, je crois que c'est le lendemain, justement, le pile poil le lendemain, je m'endors et cette fois-ci en fait, je garde mon caleçon. Voilà, et le lendemain matin, je me réveille sans caleçon. Bon alors là tu vas te dire peut-être que en fait machinalement euh, je l'ai enlevé, euh, etc. Parce que j'avais chaud et c'est probable. Mais euh, j'ai toujours le sentiment qu'il y avait en m'endormant et même en dormant qu'il y avait quelqu'un. C'est-à-dire que tu te réveilles de temps en temps, tu regardes un petit peu du coin de l'œil euh, ta pièce, ta chambre, et tu as le sentiment que tu n'es pas vraiment solo solo dans, dans ta chambre. Bon voilà c'est un peu étrange mais il euh, n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de panique, c'est un peu dérangeant mais c'est pas non plus euh, oufissime. C'est la première fois que ça m'arrive. Euh, et c'est pas. Euh, pas euh, voilà, je suis pas en stress alors que normalement ces histoires-là me feraient stresser au maximum et je serais pas très très bien. Bref, là euh, j'en parle euh, rapidement à, à des amis, etc. Je, je parle un peu de cette histoire en disant j'ai la sensation qu'il y a des gens, ou du moins peut-être que c'est ma euh, bah, parano, je ne sais pas trop quoi, là qui joue, ou euh, un délire que je m'auto-alimente en, en, en imaginant cette histoire un peu réelle comme s'il si, euh, bah, y avait vraiment quelqu'un, quoi. Donc voilà. Arrive un autre soir où, justement, je suis pas seul dans mon lit, justement, en l'occurrence, là, il y a vraiment quelqu'un hein, de physique et euh, on s'endort, tout va très, très bien et euh, tout se passe très, très bien. Et en pleine nuit, par contre, je me vois clairement le dire à la personne qui est à côté de moi, ne t'inquiète pas, ils ne sont pas là. Putain, j'ai eu un petit frisson, mais ne t'inquiète pas, ils ne sont pas là, euh, a, il n'y a personne et ça, je me vois clairement le dire. Et au petit matin, la personne me dit « Tu te souviens que tu m'as parlé cette nuit euh, ?» etc. Et, » euh, Et là, hein, à moitié endormi, je fais « Ouais, ouais, ouais, si, si, j'ai souvenir, etc. » Et tout ça, j'en avais déjà parlé à cette personne que j'avais le sentiment qu'il y avait des gens. Hein. Et euh, donc voilà, c'est peut-être… Hein, je m'auto-entraîne euh, dans ma fertilité, hein, dans la nuit, hein, dans, dans mon délire. Et, euh, et elle me dit justement… Euh, ouais t'as dit euh, Ne t'inquiète pas ils ne sont pas là euh, Voilà euh, ne t'inquiète pas Et là justement je lui réponds oui oui je sais très bien ce que j'ai dit Et je lui ressors exactement les mêmes phrases Et, et voilà bon se passe le, tru le truc C'est très très étrange comme sentiment Mais voilà Hier cette nuit du coup Cette nuit je m'endors hmm, Vers 3 4 heures du matin un Délire comme ça après le stream du mercredi Donc là on est jeudi Je m'endors et euh, vers, euh, on va dire, euh, <coughs> je sais pas trop, euh, je m'endors vers 4h, 3h30, 4h, un truc comme ça. Et à un moment donné, je me réveille et j'ai le sentiment, encore une fois, que je ne suis pas seul dans, dans la pièce, mais en l'occurrence que la, les personnes, ces mêmes personnes, parce que ce ne sont pas d'autres personnes, hein, bien évidemment, c'est toujours les mêmes et euh, il faut se dire que je ne suis pas en état d'angoisse. Hein, C'est-à-dire que je suis même pas angoissé comme si j'étais en danger. Euh, et là, ces personnes, il y a une, une des personnes, parce qu'il y en a qu'une, qui j'ai la sensation qu'il y en a qu'une qui, qui, avec qui je, j'ai la sensation de parler, je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Mais c'est un truc que j'ai vécu, hein, ça s'est passé cette nuit. Mais en fait, il y a la personne qui m'interpelle et qui me dit euh, « Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal ?» -ce normal euh, Et en, en me montrant, j'ai le sentiment que quelque chose... Alors moi, je, j'ai la sensation de voir quelqu'un, mais je pense et aussi hein, en moi, je, je me vois... Voir quelqu'un, mais est-ce que j'ai vraiment vu quelqu'un ou est-ce que, voilà, encore une fois, c'était mon cerveau Je ne sais pas. Et en fait, elle me montre ma porte-fenêtre. Et, euh, et là, je, je, me mets, euh, je me relève un petit peu dans mon lit et je regarde avec attention la porte-fenêtre. Mon cerveau, il est à moitié au ralenti. T'es en train de dormir, t'es à moitié réveillé, t'as la tête dans le cul, comme si on te réveillait en te disant euh, T'es en train de dormir, on te réveille, on te demande une question euh, mathématique, t'es es dans la merde, quoi. Et c'est un peu la même chose. Et là, je regarde, je comprends pas, euh, machin. Et euh, je, je me remets en mode euh, Je redors et euh, alors là par contre je ne sais pas les délais de temps hein. quand tu es endormi tu ne sais pas trop les délais de temps et, euh, et à un moment donné ça me redemande la question est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal et en montrant euh, avec le sentiment qu'on me montre la, ma porte-fenêtre de ma chambre et là je regarde le, ma porte-fenêtre et je vois que bon, mes volets sont ouverts c'est des, des stores hein, qui se descendent etc et le, le store est à moitié euh, descendu euh, à moitié voilà, au, au milieu et euh, je regarde et en fait je vois mon tas de vêtements qui est un peu en bas, tu sais, genre j'ai jeté mes vêtements vers là-bas. Et je regarde et je fais oui, c'est normal, il n'y a pas de problème. Et avec un sentiment comme si on me disait qu'il y avait quelqu'un d'autre dans mon appartement. Et comme si ces personnes, entre guillemets, me mettaient en garde ou me disaient fais attention, il y aurait des gens chez toi. Fais attention à ce qu'il y a chez toi en fait tout simplement. Ton matériel, moi directement je pense à ça. Et je lui dis non, non, et là je me vois dire, alors est-ce que je le dis vraiment ou est-ce que c'est que dans ma tête, hein je dis non, non, c'est normal, il n'y a pas de souci etc. Je, je crois que je me rendors et à un moment donné, je, je, je me re réveille je me refais interpeller, j'ai le sentiment de me faire interpeller et euh, là j'entends euh, ou, ou j'ai le sentiment qu'on qu est en train de me dire qu'il y a quelqu'un chez moi et que je, je me fais voler, en fait, je me fais voler euh, cambrioler, en fait, finalement. Et là, ça se passe en plusieurs fois. Je me lève, donc je, là, clairement, hein, c'est-à-dire que je, me, je, je sais que je me lève, je vais dans mon salon, les lumières sont, sont éteintes, il euh, n'y a pas encore la lumière du jour, donc on est encore en, en moitié en pleine nuit, et euh, je regarde mon appartement et, et j'essaie de voir, en fait, qu'est-ce qui aurait pu être volé s'il y avait eu quelqu'un, en fait et je regarde, euh, non, je vois rien, etc. Je fais le tour de, de mon salon, il n'est pas très grand, mon appartement, c'est un 33 mètres carrés, hein, c'est pas non plus un manoir. Donc je regarde et j'ai le sentiment qu'il n'y a personne, déjà, premièrement. Mais toujours avec. Euh, enfin, j'ai le sentiment qu'on ne m'a rien volé, mais avec un sentiment comme quoi je suis mise en garde, dans un sens. C'est ce petit sentiment, c'est que des sentiments hein, que j'ai. Comme quoi, euh, il faut que je fasse attention. Euh, y, voilà, il y, y aurait peut-être quelqu'un, quelque chose, qui serait là, et on m'avertit qu'il y a quelque chose. Je regarde rapidement, etc. Non, je vois rien et je me recouche. Tout ça, sans aucune panique. C'est-à-dire que je n'ai pas peur. Encore une fois, si on, te, si on te raconte une histoire comme ça, tu vas te dire, ouais, c'est peut-être une histoire de fantôme. Ça, On, on s'en fout. Mais c'est le délire. Euh, normalement, moi aussi, je serais en panique. Mais là, j'ai un sentiment comme quoi je gère la situation et qu'il n'y a pas de problème. De toute façon, si, si je me lève et qu'il y a quelqu'un dans mon appartement, euh, bon, qu'est-ce que je vais faire euh, Je ne sais pas, mais voilà, c'est bon, je me suis levé. Et Voilà. Je vais me recoucher et là, ça me re-réveille, je me re-réveille machinalement avec cette sensation et toujours cette, cette interpellation comme quoi je m'entends dire, quelqu'un me dire, il euh, y a quelqu'un chez toi, fais attention, on va te voler, euh, fais attention, fais attention et je, je me relève, là pour le coup, j'allume la lumière de, de mon salon, je fais la tête à moitié dans le cul, je fais le tour de tout, donc là je regarde le, le, le, mon laptop qui est là, mon, ma tour euh, mon grand écran qui est derrière et en fait non je vois rien qui a bougé je comprends pas, je suis un peu dubitatif et euh, tout en sachant et euh, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, tout ce que je, je crois euh, avoir comme sentiment et je me rendors, une troisième fois je me refais interpeller en pleine nuit et là en l'occurrence on est un peu plus euh, vers le crépuscule hein, euh, le matin etc... Euh, et, et je me relève. Et là, je regarde bien. Et non, il n'y a personne. Voilà, c'est ce sentiment-là. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Donc là, on en est, euh, je crois, ça, ça, ça doit faire la, la troisième soirée. Euh, pas forcément consécutive. C'est ça qui est aussi... Quoique, est quand même, ça reste quand même très très consécutif en moins d'une semaine où j'ai le sentiment de me réveiller. Alors, est-ce que c'est dû euh, Parce qu'en ce moment, on dort très très mal à cause de la canicule. Bon, maintenant, ça s'est calmé. Donc, ce soir, il fait quand même bien meilleur que les, les jours qu'on a passés. Euh, du coup, ton corps, ton organisme, il est un petit peu en PLS au niveau du dodo et tu es en train de transpirer comme un bâtard, etc. Euh, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça Est-ce que ça serait justement des, des, des nuits euh, un peu dures qu'on passe tous en ce moment et du coup ton organisme est mis à rude épreuve et, et justement euh, comme tu es à moitié en train de dormir à cause de la chaleur, etc. et que tu t'es pas vraiment serein, serein euh, bah ça permet de, de créer un petit peu plus de fertilité dans ta tête Je ne sais pas. C'est très, très étrange. J'aimerais bien avoir votre avis. Euh, comme je dis, euh, là, on en est à... On va bien voir. Hein, ce soir, euh, que, comme j'en parlais avec euh, une personne, là, euh, justement, la personne qui était, euh, qui était avec moi, euh, le jour où je lui ai dit, non, ne t'inquiète pas, ils ne sont pas là. Euh, n'aie pas peur, ils ne sont pas là. C'est le n'aie pas peur qui est un peu perturbant. C'est n'aie pas peur, ils ne sont pas là, hein, qu'il qu faut noter. Euh, la personne me dit, euh, bah, ce soir, essaie de voir si tu peux leur demander leur prénom. Et leur nom de famille en fait dans un sens Si c'est des entités Peut-être qu'elles vont te répondre en fait Alors je ne sais pas, je sais pas si ça donnera lieu à un autre épisode Je sais pas Mais je trouve ça un peu, euh, un peu de délire en fait euh, Voilà, je, je, je, je sais pas trop Est-ce que, est que, voilà, est que, est que quelqu'un aurait des explications Est-ce que euh, rêve prémonitoire, rêve je ne sais pas quoi euh, Au-delà, entité Mmh, monde parallèle il y a plein d'explications de, cheloues qu'on pourrait trouver je ne sais pas, moi je mets forcément je pense que je le mets rapidement sur le compte de la fatigue sur le compte de l'épuisement dû à la chaleur, je pense que ça doit être ça en fait qui, qui perturbe mais c'est très très étrange, sachant aussi qu'il y avait une nuit où je me suis réveillé avec la sensation que euh, le plafond il y avait quelque chose qui me coulait sur moi venant du plafond c'est aussi très très étrange et en l'occurrence je pense que c'est parce que j'avais simplement très très chaud et que je transpirais comme un débile et que comme je transpirais etc mon corps il a interprété n'importe quoi et en fait j'avais sensation qu'il y avait quelque chose qui coulait du plafond et encore une fois là je, me, je sais que je me suis levé en pleine nuit je suis allé dans mon couloir, j'ai fait 3m50 je suis allé dans mon couloir, j'ai allumé la lumière et j'ai pas compris et, euh, mais j'avais le sentiment que c'était le plafond, quelque chose euh, et euh, dans, dans, dans mes souvenirs c'est quelque chose de blanc hein. pas blanc mais c'est un, un liquide visqueux, pas visqueux mais voilà c'est un peu chelou hein. tout ça c'est encore euh, dans un délire de, de, de, de t'es à moitié réveillé, t'es à moitié bugué dans ton cerveau, hein. mais voilà, je ne sais pas donc voilà, euh, ça c'est mon histoire paradoxale en ce moment euh, ça me fait triper parce que ça me fait vraiment pas peur et euh, justement quand j'en parle avec les personnes euh, avec des personnes elles me disent ouais mais moi ça me ferait très très peur voilà ça, ça mais non en l'occurrence euh, le sentiment que j'ai c'est que si auquel cas il euh, y aurait peut-être des personnes où je ne sais pas trop quoi encore une fois je, suis, je reste avec beaucoup de guillemets en hein, toute cette histoire ces personnes j'ai pas le sentiment qu'elles me veuillent du mal c'est pour ça que je suis plutôt serein euh, je suis pas apeuré je suis plutôt euh, relax et euh, C'est un peu un sentiment qui, qui est étranger à moi, euh, sachant que je pourrais être très très euh, rapidement euh, ben, euh, paniquer si, si on me raconte une histoire comme ça, et je pourrais rapidement dire non mais moi ça me ferait stresser, je serais en panique, machin, je changerais directement d'appartement. Mais non, là justement en l'occurrence, c'est justement je euh, ces personnes sont plutôt bienveillantes et euh, avec vis-à-vis -vis de, de cette nuit où euh, la personne, ou ces trucs-là, ou ce délire-là m'a fait euh, mettre en attention que euh, il fallait que je surveille mon appartement et que je fasse attention qu'il y ait peut-être quelqu'un chez moi, voilà. J'avais le sentiment qu'il y avait vraiment quelqu'un de chez moi. C'était plutôt bienveillant, c'est-à-dire c'était sous le trait « fais attention, il y a quelqu'un chez toi, euh, fais attention, il y, a des, il y a des gens en fait chez toi ». Et, euh, et au-delà de ça, euh, ces gens-là, ceux qui t'avertissent ne sont pas méchants. Mais euh, en me levant, j'ai eu vraiment le sentiment qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre. Alors là, je parle justement unitairement parce que moi, dans, dans mon délire, je, euh, les deux trucs que je vois, deux entités ou le machin, je les vois. Enfin, je les vois, je les ressens ou je les vois, je ne sais pas trop. C'est encore euh, brouillé. Hein. Mais euh, pour m'être levé, j'avais vraiment peut-être la sensation qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre. Et même caché à l'extérieur sur mon balcon ou machin, tu sais quand tu te lèves le mec prend la fuite et il se cache dans un coin. Et justement j'ai fait le tour, j'ai regardé, j'ai même baissé euh, le store de, de, de comment dire de mon salon et de ma chambre à un niveau où je me suis dit s'il y a vraiment quelqu'un qui veut essayer de me taper quelque chose dans mon appartement avant qu'il puisse rentrer. Alors s'il a envie de rentrer et de te voler quelque chose il le fera, hein, c'est pas un store qui va l'arrêter. Hein. Mais avant qu'il commence à rentrer euh, ben, il va quand même faire un petit peu de bruit en remontant le store. Je vais l'entendre et je vais me réveiller quand même. Donc, voilà. Voilà. c'est un peu étrange je vous laisse réagir euh, je ne sais pas s'il y aura euh, une suite à, à ce délire là ça peut être très très drôle qu'il se passe un truc dans la nuit et euh, si vous avez des explications des, euh, des théories des... Euh, euh, alors le premier qui, qui sort que je suis médium euh, je rigole hein, bien évidemment euh, mais c'est très très étrange parce que ça, ça m'est rarement arrivé euh, Ces délires-là, c'est très très rarement arrivé. Euh, Peut-être une fois euh, chez, euh, quand j'étais colocataire avec Ridevo, où j'ai eu le sentiment qu'il y avait euh, pendant deux semaines euh, quelqu'un euh, dans ma chambre, dans, dans la chambre que j'occupais chez lui, où j'avais le sentiment euh, sur plusieurs nuits, sur deux semaines, qu'il y avait quelqu'un. Donc voilà, euh, je suis pas médium, je suis, je suis, je suis normal, j'espère, comme vous. Euh, Qu'est-ce que la normalité Vous avez 4 heures, et voilà. Je vous laisse à vos commentaires. Et on en reparle en live, tout simplement, euh, bah, vendredi, demain, on va dire. Bon allez, tchou tchou, bye bye. Merci, hein. aidez-moi, aidez-moi s'il vous plaît.